Salut, cette conversation est extraite d'un échange sur Discord avec un coach. Si ça te dit de faire la même chose, simplement rejoins le Discord, contacte-moi et ça sera avec grand plaisir. Allez, je te laisse avec la vidéo. Le terrain, il se, il se compresse, t'es d'accord avec moi Quand t'es en Red Zone. Ouais. Bah ouais. Du, du coup, ce que tu voudrais, en fait, c'est que le QB, il a un throw à lancer à chaque jeu. Donc, ce que tu veux, c'est être en dessous du jeu tout le temps. Plus t'es en dessous du jeu, moins il y a de chances que le jeu soit complété, parce que du coup, tu vas forcer le QB à lancer haut. Tu vois Ah ouais. Ok Donc... Moi ce que je ferais c'est que je mettrais le corner, en, je mettrais le corner en, en field side en tout cas, je mettrais le corner en press mais, mais pas en, même pas en soft press juste en mode ok on, on va bucket step, off end jam ce mec et puis ce qu'on veut c'est qu'il fasse le détour le plus long possible à chaque tracé intérieur qui veut rentrer, tu vois ce que je veux dire Mmh. et le pousser le plus loin de la possible du jeu parce que justement ce qu'on veut c'est être en dessous tout le temps parce que même si il remonte fade comme ça et que moi je suis en dessous là bah, on a quand même un lancer qui est plus compliqué que si c'était un slant j'envoie tous les lundis un article exclusif j'y parle tactique technique et de philosophie de coaching c'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter le lien est dans la description alors abonne toi tu vois ce que je veux dire mmh. et que si là on a slant bah, on est en dessous l'autre bah, truc le que je, je ferais c'est que problème. je voudrais comment ouais. Le Vrai problème, je pense, c'est numéro 2 en fait. Parce que numéro 2, ouais. il va. Il bah, j'y viens. Ouais, quoi. C'est-à-dire que. Ouais, vas-y. T'as bubble, slant, c'était deux problèmes. Et en plus, du coup, l'autre problème que t'as, c'est que tu voudrais non, charger non, la non, boîte. Mes deux problèmes, c'est corner et Post. Et oui, je veux charger la boîte, ouais. Voilà. Corner. Et Post. Exactement. Oui, remarque, en fait, c'est le... le même problème en goal line, en fait. Oui. Du coup, moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais safety outside shade et Sam ici et là je jouerai bracket et le fait d'avoir mon Sam qui est Apex maintenant ça me permet d'avoir l'eau de la boîte c'est à dire que du coup si ça court XT genre speed option etc j'ai la réponse tu vois et ma réponse c'est Sam ouais. N tackle nose N ok maintenant j'ai Mike et Will que je vais descendre et que je vais mettre dans la boîte et là ici ce que je vais faire c'est pareil down safety vachement plus bas corner ici et là je vais jouer trap coverage Ah d'accord, down safety descend, corner remonte euh, Non, c'est euh, trap coverage, c'est si j'ai tracé extérieur ici, boum, on, on, on, on, on descend directement sur le tracé extérieur, et là nous on va hard bail là-bas, en dessous de la verticale du coup, okay. c'est sa trap. Sachant que là, vu qu'on est petit côté et que c'est comprimé, si lui joue la slant, il y a quand même wheel dans la slant, même en ayant wheel dans la boîte. Oui, oui, oui il, va, il peut slider, ouais. Mm. Voilà. C'est ce que je ferais en goal line. J'utiliserais le, le fait que le terrain soit comprimé et du coup je braquette tout le monde, tu vois.